Ah merde, j'ai acheté une avance Mais ta mère, mais mec, mais joue. Ah, je suis en train de brûler ah. Attends, mais je vais faire comme lui en fait. Je vais prendre une bébé Bison et je vais pris shot Je vais full-pre-shot tous les murs, attends. Tiens, je te donne... Euh... Tiens, prends ça là. Je vais, je vais full-pre-shot, hein. <rires> Non, pour... Attends, Aïe Aïe Mais victoire Oh ça Oh la... Oh oh, là. oh, oh Ça prend au défi là <rire> Ça me prend encore des défi <rire> C'est en fait. Voilà, c'était un près de 64 balles qui a tué quelqu'un. ça, c'est simple Soit je le roule dessus, soit rien. Rien. L'avatar. J'ai Rex en plus. Hein. Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh mec, oh suis un putain de trash Oh j'ai kiffé Mais mec, mais à quel moment tu me vois en fait Il m'a mis la flash dans... Ton... Mais c'est... Pourquoi ça cut pas Mais pourquoi <rire> vrai que... Mais mec, tu m'entends... Un peu, un peu. Non, ouais, on bah va jouer qui c'est qui a récupéré son avop ouais. Allez ça dégage On ne pas des petites fréchettes nous ouais. Derrière moi On passe outdoor ouais, pas de... Voilà l'autre L'autre Là là là sur moi J'arrive j'arrive J'arrive du tunnel en fait Ok j'arrive j'arrive j'arrive Oh putain Euh 30... Trente... Quoi Plant bro plant For the economy The economy of the money Money money money <rire> Bah je suis un PD Bah c'est baisé hein Ah, ah ouais <rire> J'ai carrément ce lion Fire <rire> my little body <rire> Non mec non Non je vais se esprit sur sa grosse gueule de mort 56 Bon si tu tires en sautant mec tu t'attends pas ce qu'il me dit Alors, mec, on aurait le level qu'on avait en mars dernier. Là, on serait déjà une gueule Mec, mon coeur, il est tellement. Mec, j'ai pris tellement cher sur ce move, j'étais trop content. De genre. Ah, ah, oh, le timing oh, Mais non, mais je lance un smoke Oh la vache, oh, c'est le Mec, j'ai envie d'attendre supprimer <rire> mon PC. <ouais. rire> j'ai envie de supprimer mon PC. <rire> non, je prends le fichier ce PC, il le supprime. Mais envie de... Tu vois, je prends le PC je prends la tour et je, je, je fais ALT F4 dessus Ah mec j'en ai marre